Le tableau ici, on va mettre devant, devant la caméra. D'accord. Donc trouvé deux enfants qui viennent nous. On va écrire bon, Et voilà. Ça y est. OK, super. Bonjour. Allô. Allô. Allô. On commence en français, d'accord. De septembre à janvier, on a euh, les enfants ont appris à se connaître. Chaque enfant a une vidéoconférence tous les 15 jours à peu près. Euh, on utilise les deux langues pendant une visioconférence, on a une partie en français et une partie en allemand de façon à ce que euh, les enfants apprennent euh, la langue étrangère par leurs partenaires, en fait. Partner Tandem, schreiben wir auch unser Partnerkindern, damit wir uns besser kennenlernen und Beispiel wie das Wetter da ist, ob sie Geschwister haben oder so. Und dann kommt ja im Patch Tandem, alors on va dessus. Il y a aussi un calendrier euh, où on s'écrit les anniversaires. Il y a aussi des photos comme par exemple des projets qu'on a comme ça. J'aime bien, c'est pratique. Yeah, it's une grüne citadelle. Greno. Oui, c'est ça. Je demande que c'est ça. C'est au-dessus. Oui, c'est ça. Ja, das ist es. Bravo! Und dann fahren wir im April auf Klassenfahrt und machen dort unser Projekt weiter. Wir haben dann ein gemeinsames Projekt entwickelt, das die Kinder auch schon in den Videokonferenzen äh, anfangen. Und das wird dann während der Begegnung der gemeinsamen Begegnung fertiggestellt. Ja, das ist halt der Höhepunkt des Projekts sozusagen. Quand on propose le choix aux parents und aux enfants de CP pour le CE1, on met en avant qu'il ein a un projet de visioconférence, qu'il y a des rencontres et du coup par rapport aux autres écoles de la région, on a beaucoup plus d'inscrits en Das DFJW ist halt der Mittel, der uns verbindet sozusagen und der sagt okay äh, da können wir Unterstützung haben und mit dem DFJ wir haben wir auch die Plattform wo die Kinder auch eigenständig kommunizieren können miteinander die grüne citadelle tu vois tu vas pas plus vite et puis comme ça ça va aller nous avons trouvé que c'était une très bonne occasion de bah, d'ouvrir un petit peu la famille à l'étranger et de connaître peut-être une autre culture j'ai trouvé des amis et c'est bien là!